C'est maintenant le moment de la période des questions. Je reconnais le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Depuis des semaines, le Premier ministre a dit que toutes les décisions qu'il prend ont été faites sur le conseil des experts qui sont autour de sa table, de ce groupe de commandement sur la COVID-19. Est-ce que le Premier ministre nous dit qui sont ces experts exactement? Vice-première ministre et ministre de la Santé Merci. On a été clair à ce qui est impliqué au groupe de commandement. C'est le Dr Williams, le médecin hygiéniste en chef, bien sûr. On a aussi le docteur Hayer qui aide avec la gestion d'éclusion, la docteur Yaf qui a, a apparu et a parlé à plusieurs contacts et beaucoup d'autres médecins. C'est aussi important de noter quand on développe le plan de préparation pour l'automne. On a eu des consultations avec plus de 40 de cinq groupes, plus 300 experts, il inclut 300 experts dans tous les aspects. Le plan de préparation n'est venu, pas venu d'une ou deux personnes, c'était quelque chose qui était vu en conjonction avec tous les aspects du réseau de santé, il inclut les gens qui sont dans à, au groupe de mesures publiques. Question complémentaire, je reviens au Premier ministre. Depuis des mois, le Premier ministre dit, vous allez savoir ce que je sais. Quand je le sais, c'est exactement ce qu'il a dit. Vous saurez ce que je sais Quand, en ce qui a trait à la COVID-19. Cependant, il refuse de dire quels sont les foyers de soins de longue durée qui sont à haut risque, quels endroits ont eu des éclosions et quels experts le Premier ministre consulte en coulisses. Quelles raisons possibles ce Premier ministre peut avoir pour ne pas nous dire les renseignements que la population mérite de recevoir. Pourquoi il maintient ces choses secrètes La vice-première ministre... Il n'y a rien de secret ici. On a été clair et transparent avec la population ontarienne. Avec toutes mesures qu'on a prises pendant cette pandémie de la COVID-19, aujourd'hui, on a publié des renseignements sur les modèles. Le Premier ministre a indiqué quand il le sera, la population sera. C'est ce qui se passe. Cette information sur la modélisation a été publiée. Le médecin euh, hygiéniste en chef vient Presque à tous les points de presse à 13h. Il y a une présentation. Vous avez demandé une mise à jour et on va vous donner et à d'autres chefs d'autres parties cet après-midi. Ces renseignements seront donnés. C'est important que tout le monde sache quelles sont les décisions prises et pourquoi on les prend. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir ces renseignements. Et nous sommes préparés à, à répondre à toutes questions que vous voulez demander, que vous voulez poser. Monsieur le Président, on ne peut pas choisir des cas de transparence. Ce n'est pas le cas. On a demandé qu'il ait euh, au groupe de commandement euh, et on a posé des questions. Quels sont les foyers de soins de longue durée qui sont à risque? Ils ont refusé de répondre. On a demandé euh, des questions sur les occlusions dans les lieux de travail et ils ont refusé de répondre. C'est ce qu'on demande. On demande la transparence partout, non seulement quand ce gouvernement décide de choisir de, de publier un petit peu d'informations. Le premier ministre dit qu'il écoute les experts, mais nous ne sommes pas préparés parce que le gouvernement Ford a ignoré pendant des mois dans les écoles, les foyers de soins de longue durée. Je me souviens, nous ne sommes pas préparés pour une deuxième vague et nous voici maintenant. Les experts des hôpitaux publics ont dit que le système de test était prêt à un effondrement. Mais le premier ministre dit qu'il a ses propres experts. Pourquoi il insiste qu'il a ses experts? Il ne nous dit pas qui sont ses experts, la ministre de la Santé. D'abord, on a été ouvert et transparent avec ses renseignements. On sait que c'est très important pour la population ontarienne de nous entendre en tant qu'élu, mais aussi des médecins. Est, sur, quelle est la situation sur le terrain? Et euh, la docteur le docteur Williams le docteur Allen, le docteur Brown, le docteur Hayer et la liste continue. Ces gens qui sont à la, au groupe de commandement des mesures publiques, mais ont consulté plus largement l'Association des hôpitaux de l'Ontario l'Association médicale de l'Ontario, qui a avancé un rapport en nous disant quelles sont leurs recommandations quant à la COVID-19 et en traitant la deuxième vague. Nous agissons suite à ces recommandations. J'aimerais dire que l'Association médicale de l'Ontario a dit que le gouvernement devrait s'adapter à l'évolution de la science et avoir une approche itérative pour développer des lignes directives directrice plutôt s'il y a une urgence. Et c'est exactement ce qu'on fait. <applaudissements> question suivante. Encore une fois, la chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse aussi au Premier ministre. Hier, trois familles de plus ont appris que leurs proches sont décédés dans un foyer de soins de longue durée euh, à Ottawa et à Toronto, six foyers ont maintenant des éclusions de la COVID-19, un chiffre qui a doublé la dernière semaine. Est-ce que le Premier ministre va accepter des, des, des, la responsabilité qu'il n'a pas mis des ressources La ministre des Soins de longue durée. J'attends mon micro. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face de sa question. Vous savez quoi Je suis troublé quand je vois des députés de l'opposition qui rient et de cette chose-là. C'est une, une question sérieuse quand je vois des gens qui sourient et qui rient. Interruption du président. À l'ordre, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Je vais dire à tous les députés, faites attention s'il vous plaît, le langage que vous utilisez, les déclarations que vous faites, afin qu'on puisse avoir une période des questions assez civile pour les prochains 53 minutes. La ministre des Soins de longue durée. Redémarrez la pendule. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement met la sécurité, le bien-être des résidents et du personnel en tant que priorité. Et toutes les mesures qu'on a prises avec la santé publique, Santé Ontario, les bureaux de santé publique dans plusieurs endroits, sont des mesures qui continuent et à la, au groupe de commandement, on étudie les... Éclusion. La grande majorité d'éclosions qu'on a des résidents, c'est notre système de surveillance fonctionne. Je prends cette question très, très au sérieux et j'espère que tout le monde le prend au sérieux aussi. Question complémentaire. Monsieur le Président, les aînés dans des soins de longue durée avaient besoin de protection il y a des mois. En février, le Premier ministre et le Conseil du Trésor a refusé de débloquer plus de fonds pour les soins de longue durée que le ministère demandait. Et en juin, le secteur demandait plus de ressources, en demandait plus de soutien et le Premier ministre a dit non. Le premier ministre a attendu la deuxième vague et a écrit un, quelques chiffres sur une page. Il refuse de mettre en, euh, en vigueur les recommandations de son groupe d'experts pour des salaires plus élevés et une norme minimale de soins pour tous résidents. Une étude confirme que le manque d'action du gouvernement au printemps a mené à des morts, qui, des décès qui n'étaient pas nécessaires. Pourquoi le premier ministre attend jusqu'à ce que les gens meurent avant de poser et des gestes. La ministre des Soins de longue durée. Longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je rejette la caractérisation des efforts du de Premier ministre. Je regarde ses efforts pour le pays et, et ce qui a continué. C'est sa toute première priorité. Il n'y a pas de, de question dans mon esprit qu'on utilise toutes les ressources. On a continue à travailler. On, on travaille avec les renseignements qui changent. On reste vigilant. On fait de la surveillance dans les foyers et on essaie de, de s'adapter quand il y a de, euh, les changements. On travaille à la groupe de commandement de la science, santé publique et, et de la COVID, de la lutte contre la COVID. On, le premier ministre de l'Ontario n'a rien fait qu'à m'appuyer, a tout fait pour appuyer les résidents et le personnel. Et et vous allez en prendre davantage sur nos efforts à Merci. venir. Question complémentaire finale? Monsieur le Président, si la première priorité le, sont les foyers de soins de longue durée et qu'on voit comment il le fait, eh bien, nous sommes en nos troubles. Le Premier ministre a dit que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il a raison. 46 foyers ont des éclosions. Deux, maisons de plus, deux foyers de plus à Ottawa. Les opérateurs ne pouvaient pas contrôler ce qui se passait dans les foyers. Plus de 18 000 aînés sont décédés. Et une personne de plus est décédée depuis que cette note m'a été donnée ce matin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, euh, dit le Premier ministre. Mais alors, de quoi parle-t-il Car ces chiffres sont horribles. et Ils auraient pu être évités. Merci. Ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci encore pour la question. De, des 78 000 personnes en foyer, c'est une fraction qui est infectée. Cette perspective doit être comprise. La majorité de nos foyers qui, euh, qui ont des éclosions, dans la, alors que dans la majorité de euh, des foyers, il n'y a aucun cas. Nous continuons d'ajouter des précautions. Et j'aimerais que l'opposition comprenne le cœur des solutions. Nous mettons toutes nos énergies pour combattre la COVID-19, la COVID-19 à travers l'Ontario, et nous avons et nous aimerions qu'ils reconnaissent les efforts. Prochaine question. Merci Député de London West, ma question s'adresse au premier ministre. Les gens de London font, leur, euh, font de leur mieux pour éviter la propagation de la COVID-19. Ils attendent pendant des heures pour être dépistés. Mais maintenant, le gouvernement a dit qu'il y avait... Il, ne peut, il a dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'expansion pour les tests. Il y a de cela deux ans, notre, chef hygiéniste, notre médecin hygiéniste en chef a dit que les gens ne vont pas se faire dépister parce que c'est trop long. Et Ainsi, il pourrait y avoir peut-être beaucoup plus de cas dans la communauté que nous le savons. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire tester les gens et pourquoi est ce que la, on n'accroît pas les tests? Merci, Monsieur le Président. D'abord, personne, qui, personne qui souhaite être testé ne, de, euh, ne devra rentrer chez lui sans être testé. On teste tout le monde. Mais il y a eu de la désinformation et j'aimerais clarifier les choses. J'aimerais citer le mémo en question dont nous parlons, et en question supplémentaire, j'aimerais parler de plus d'informations. C'est ce qu'on dit, je cite, « Peu importe qui veut être euh, testé devrait être testé. Les tests ont été consistants, et nous travaillons avec les centres d'évaluation selon l'historique d'utilisation. Une cible de test se fait en fonction de ce qui a été observé d'un point de vue historique. De plus, nous nous basons sur... Merci. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Le mémo dit aussi... Ne... Ne continuez pas à. Euh, n'augmentez pas euh, les tests si ce n'est pas nécessaire. Le gouvernement peut prétendre que sa réponse à la COVID-19 est bonne, mais il n'est pas capable de planifier la deuxième vague et les tests sont conservés dans certaines régions spécifiques de l'Ontario. Le premier ministre savait qu'il y aurait qu'il y aurait plus de 20 000 tests par jour au printemps et qu'il y en aurait davantage à l'automne alors que les étudiants retourneraient à l'école. Ils savaient qu'il y aurait des retards et que ça irait en continuant, que les gens attendent des jours pour avoir leurs résultats. Pourquoi est-ce que le gouvernement pense qu'en gardant les tests bas alors, euh, est une solution alors que les gens en ont besoin? Ottawa-South, ou le ministre des Ressources naturelles n'ont la parole en ce moment. Rappel à l'ordre. Réponse, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais compléter avec le mémoire. Nous allons continuer d'évaluer les tests et nous ajuster afin de suivre les recommandations. Donc, la stratégie est la même. Nous avons anticipé les besoins pour augmenter les tests, ce qui a été fait. Il y a des milliers de tests à chaque jour. Et nous avons mis un milliard de dollars pour cela. Donc, j'aimerais rappeler aux gens de l'Ontario, la raison pour laquelle il y a eu ce mémo, c'est que nous voulions... C'était pour indiquer que les tests allaient continuer d'être faits. C'est un système très compliqué lorsqu'il y a des volumes différents qui viennent de partout à travers la province. Il y a des différents labs qui font les tests, et Parfois, les volumes diminuent ou montent. Il faut s'assurer que, euh, que c'est euh, homogène. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de continuer d'augmenter les tests. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au, euh, au, euh, au ministre du Patrimoine. Aujourd'hui, J'aimerais parler de la loi de Rouen. Je peux dire en tant qu'athlète que je comprends la pression. Ce n'est pas facile en tant qu'athlète de se retirer d'un jeu à cause d'une à cause d'une chirurgie. C'est le cas avec les commotions cérébrales. Est-ce que vous pouvez dire? Qu'allez-vous faire pour changer cela, car c'est un problème très important? La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Merci à la députée qui soulève la question à la journée de la loi de Rowan. Et ça démontre vraiment qu'elle s'assure qu'on ait euh, plus de sécurité dans les sports pour tous les jeunes athlètes de l'Ontario. Plus tôt, j'ai l'occasion d'aller à, à un hôpital ici à Toronto pour annoncer que le gouvernement embarque c'était émotionnel parce que Rowan Stringer est décédé à l'âge de 17 ans de syndrome à l'hôpital de l'Est de l'Ontario pour enfants. On a annoncé la semaine dernière avec les députés d'Order West, que va créer un dialogue dans la réunion des ministres du sport fédéral, provinciaux et territoriaux et il y a des gens de la Ligue nationale de, euh, de hockey, il y a Eric Lindros, ancien joueur et l'équipe Facebook. Vous parlez des effets des commotions sur les jeunes et commotions cérébrales mais j'aurais plus à dire. Question complémentaire et je veux remercier la ministre de son travail pour la journée de la loi de Rowan. Et je veux remercier euh, Rowan, la famille de Rowan qui a partagé son histoire. Et le message est celui-là. Si vous êtes blessé, arrêtez et sortez. Madame la ministre, comme beaucoup de gens savent, notre ministre a été... Euh, entraîneuse de ses équipes de hockey de sa fille. Il y a des situations où des athlètes veulent continuer à jouer. Madame la ministre, en tant qu'entraîneur, mais en tant que mère, quels conseils vous pouvez partager avec les jeunes euh, euh, garçons et filles qui jouent des sports? La ministre du patrimoine... Je pense que le premier euh, message de Gordon et Kathleen Springer qui ont perdu leur fille, qu'on peut empêcher que cela arrive et doit prendre toute pré précaution, en particulier avec les jeunes cerveaux, il faut appuyer les communautés rurales. Et c'est pourquoi euh, le ministre associé de l'énergie a fait une annonce à, à mon nom à, aux communautés rurales de 25 000 et 780 000 pour des protocoles de soutien aux commotions, mais on a annoncé aujourd'hui un... un, un une subvention de 6 000 dollars pour le documentaire au nom de Rowan pour sensibiliser les gens à la commission. Je sais que c'est cher, vous voulez que votre enfant joue au dernier tournoi, mais s'il y a une commission, ça peut devenir mortel, et au nom de Patrick et Kathleen Stringer, je leur ai promis que je le ferai. Question suivante, le député de Cuyton. Au premier ministre... Monsieur le Président, des comités communautés euh, de, à est étaient isolés en crise et la pandémie a augmenté euh, la crise à Connecticut et il y a 25 ans d'avis de faire bouillir l'eau. Pour être exact, 9 733 jours sans accès à l'eau potable propre. Dans une autre communauté, 85 des foyers n'ont pas de l'eau courante. Dans la communauté de et il y a eu à peu près 25 suicides depuis 30 ans. Quelles ressources ont été données par le gouvernement, à ses collectivités, pour les aider avec la pandémie de la COVID-19. Le ministre des Affaires autochtones, merci, Monsieur le Président, et je remercie l'honorable député pour sa question et sa déclaration ce matin. Monsieur le Président, il y a deux ans, ce gouvernement a donné une priori comme priorité de remettre sur la bonne voie des relations avec les communautés autochtones pour changer les choses sur le terrain qui feraient une différence. Cela est euh, sorti des expériences que j'ai eues de ces communautés euh, depuis euh, pendant ma carrière et j'apprécie le leadership du Premier ministre et le soutien de ce groupe parlementaire. D'autres, c'était des choses qui n'étaient pas terminées du gouvernement précédent qui n'avaient pas donné la priorité là où c'était important, c'est-à-dire les communautés. C'est pourquoi on a souligné des projets majeurs dans le nord de l'Ontario. Euh, le projet d'électricité Wattay, la qualité de vie de, est malheureusement pas bonne et on est engagé à améliorer la vie et d'investir dans les jeunes du nord de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire Merci pour la réponse. Je pense que l'un des droits de base, c'est l'accès à l'eau. C'est quelque chose de basse. Il faut que l'Ontario investisse dans ce, ce, cela. Depuis que je suis ici et que j'ai grandi dans le Nord, je sais que les gouvernements viennent et vont. Les programmes viennent et vont. Le financement vient et va. Alors, cela a lieu. Quand l'Ontario arrive dans la deuxième vague plus sévère de la COVID-19, qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour appuyer ces communautés contre la deuxième vague Le ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que pendant la première vague, et en continuant aujourd'hui, non seulement on a eu un engagement continu et complet avec les chefs d'Ontario, le conseil du leadership. À chaque semaine, moi et beaucoup de mes collègues des ministres, on a rejoint. Ça a été apprécié. Pas toutes les conversations étaient faciles aux députés d'en face. Il y a eu des moments difficiles. Mais, sous-jacent à cela, c'était la confiance que ce gouvernement faisait tout ce qui était nécessaire pour appuyer le leadership que les chefs autochtones ont démontré du chef régional Archibald au grand chef, en particulier le grand chef Alvin Fiedler, avec les grands défis de protéger les communautés isolées. Je dirais vu le nombre de cas de COVID dans ces communautés. Eux et nous, on a fait un bon travail et on va continuer à rester engagés pour faire des investissements prioritaires dans ces collectivités et il a ma parole la première parole du Premier ministre. Question suivante, le député de nanark Frontenac, Kingston. Ma question s'adresse au Premier ministre. Merci. Nos politiques de la COVID et les risques qu'ils imposent demandent une discussion honnête. Le Dr Head, ancien scientifique avec le, pharmaceutique, le géant de la pharmaceutique Pfizer, a dit que ce n'est pas tous Les tests PCR ne donnent pas de résultats négatifs, fausses. Juliette Morris, néphrologue à l'Université de Californie, tout test avec un seuil de 35 c'est trop sensible. L'Agence de santé publique du Canada a dit en mai que détester plus de 25 cycles donne des résultats du mieux. Le professeur de Oxford, Karl a dit que le test PCR, un test positif, ne veut pas dire qu'il a la COVID. Ma question au Premier ministre Est-ce que vos tests traitent un faux, un faux, des faux positifs aussi bien qu'une fausse compréhension des risques La vice-première ministre, la ministre de la Santé. Merci les tests des PCR sont très efficaces dans les régions où il y a des occlusions. Cela a prouvé de l'être. On a reçu ces informations. On a besoin de ces renseignements avant de poser des gestes et on a posé des gestes à plusieurs fronts pour limiter les rassemblements sociaux, limiter la capacité dans les restaurants et bars et d'autres mesures. Nous ne savons pas ce que le député suggère, qu'on ne fasse pas de tests, qu'on arrête de tester. Est-ce que c'est la réaction qu'on devrait prendre avec cela, qu'est-ce que vous suggérez d'autre? <applaudissements> question complémentaire. De retour au Premier ministre, et je suis content que cette question ait été posée. Le 1er juillet, la docteure Barbara Yaffe, médecin hygiéniste adjointe, a dit qu'il y a 25 des faux positifs. La personne n'a pas de la COVID, elle a quelque chose d'autre ou rien. Elle, la médecin hygiéniste en chef adjointe aussi a demandé de limiter les tests euh, pour les personnes asymptomatiques, tandis que le gouvernement demande plus. C'est une autre contradiction. Nous savons qu'il y a un faux, un, un nombre élevé de faux positifs parce qu'il y a des cités élevées et les laboratoires de l'Ontario testent des euh, échantillons de 40, 38 à 45 cycles. Au premier ministre, quand est-ce que le premier ministre a su qu'il avait ces mauvaises pratiques et pourquoi vous n'avez rien fait pour réparer les choses depuis au moins juillet? La ministre de la Santé. Il y a zéro incohérence qui viennent des experts de la santé publique. La docteure Yaffe a clarifié ce qu'elle a indiqué. Ce qu'elle a indiqué, c'est que, que les PCR, les tests PCR sont efficaces là où il y a des éclosions dans plusieurs parties de l'Ontario, à Peel, à Ottawa et à Toronto. On a besoin de ces tests pour prendre ces Mais décisions. Le député de Lanark Fontaine Kingston. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Merci. La ministre peut conclure sa réponse. On pose des gestes là où c'est nécessaire, on regarde d'autres méthodes, euh, des tests antigènes, par exemple, il semble que Santé Canada va la prouver, c'est un bon outil de dépistage. On a besoin de tous les outils PCR, antigènes, de salive. Il faut tout ce faire pour dépistage et pour test pour maintenir en sécurité la population ontarienne. Le ministre des Affaires municipales et du logement, je sais que cet été vous avez rejoint le Premier ministre et le ministre des Finances pour annoncer que notre gouvernement a sécurisé un investissement de 2 millions de dollars pour soutenir le gouvernement fédéral de la part, de la part du gouvernement fédéral pour soutenir les, les partenaires municipaux. On sait que la première vague de la COVID-19 a beaucoup affecté nos communautés. Est-ce que vous pouvez nous fournir des détails sur cet accord historique? Réponse, ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Je veux prendre cette occasion pour remercier le député, pas seulement pour cette question, pour le travail excellent qu'il fait dans sa circonscription. Il est très proche de sa circonscription à travers ses municipalités également. Comme je l'ai dit déjà, notre premier ministre a travaillé avec les partenaires municipaux et les autres premiers ministres, ainsi qu'avec notre vice-présidente, la ministre Freeland, pour atteindre cet accord historique de 4 milliards de dollars pour, qui inclut 2 milliards de dollars pour les partenaires. Et ces 22 milliards de dollars d'aide pour les partenaires municipaux va permettre de d'aider les les municipalités dans leurs besoins opérationnels mais ça va également aider les foyers de soins de longue durée et avoir des solutions aider à avoir des solutions novatrices de logement. Alors 695 millions de dollars iront dans les, le financement opérationnel des municipalités puis aussi il y aura une deuxième phase avec un autre 695 millions de dollars et on sait que les municipalités sont très intéressées et ce sont d'excellents partenaires. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour la réponse. Je sais que ces financements sont très, appré très appréciés partout en Ontario, surtout dans ma circonscription. Notre gouvernement sait que cette première vague d'investissement de, euh, de relance... Ce sera assez pour satisfaire les besoins de la plupart de nos communautés. Mais, la, mais on sait également que quelques communautés ont été particulièrement touchées et ils auront besoin de financement additionnel. Est-ce que le ministre peut nous fournir des clarifications au sujet de comment cette, ces municipalités auront accès à la deuxième vague de financement Réponse. Il a tout à fait raison. Nous le savons parce que nous sommes en constante communication avec nos partenaires municipaux. Et pour la plupart d'entre eux, la première phase de 695 millions de dollars était suffisante pour satisfaire la plupart de leurs besoins. Mais on sait qu'il y a des communautés qui ont besoin de plus d'assistance. C'est pour ça que la phase 2 va fournir 695 millions de dollars de plus qui sont très nécessaires. Ça va permettre à ces municipalités qui ont besoin de cet argent de le recevoir. Les municipalités admissibles qui euh, appliqueront pour la phase 2 euh, seront informées des allocations supplémentaires à, dans un futur proche parce qu'on sait qu'ils en ont besoin. Nous travaillons avec nos partenaires municipaux depuis le début de la pandémie. Je veux remercier tous les, par tous les membres des partis dans la Chambre pour avoir aidé à assurer que nos euh, leaders municipaux sont à la tête de la relance de notre province. Prochaine question, député de Beaches-East York. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Je à Catman, on appelle cette zone maintenant la ville des tentes. On voit que ces tentes continuent de, de, de, de s'étendre dans tous les quartiers à, à Toronto. On fait face à une crise humanitaire, les villes ne peuvent pas s'en sortir tout, toutes seules. Les gens euh, n'ont nulle part où aller. Le gouvernement doit euh, intervenir pour pouvoir fournir des milliers d'unités locatives pour que les gens puissent y vivre. Il faut des refuges d'urgence et des, euh, des chambres d'hôtel disponibles accompagné avec de l'aide pour la santé mentale et pour des services médicaux, ainsi que les nécessités de vie telles que euh, les euh, toilettes publiques, les euh, ressources d'eau et de euh, chauffage. L'itinérance était déjà un problème et maintenant ça ajoute à cette crise humanitaire. Quand est-ce que le gouvernement va prendre les bonnes décisions Réponse. Merci beaucoup pour la question. Je l'ai dit plusieurs fois ici. De ce côté de la Chambre, pour nous, chaque Ontarien a besoin d'un logement où il peut se sentir chez soi. Je veux dire aux députés de l'opposition que notre gouvernement a pris des mesures dans le budget de cette année où on a fourni près d'un milliard de dollars pour aider à soutenir, à réparer et à, à, et à prolonger notre système de logement communautaire qui a été négligé par le gouvernement précédent. En plus de cela, euh, comme ça a été annoncé par le ministre Smith, nous avons fourni à nos partenaires municipaux euh, près de... 510 millions de dollars dans un accord pour aider les plus vulnérables. Nous continuons de collaborer avec le gouvernement fédéral et j'aurai plus à dire dans ma réponse supplémentaire. Complémentaire. Pour empirer les choses, les experts de logement sont terrifiés par le, la crise d'expulsion qu'on voit en ce moment. Euh, nous, on s'attend à ce que le nombre de personnes qui se retrouvent à la rue augmente au cours des mois à venir. La plupart de ces personnes sans-abri sont euh, des des euh, personnes des communautés noires et autochtones. Et je me bats en ce moment pour garder un logement pour une femme autochtone. Et ces, et ces communautés qui sont, le plus, qui sont les plus affectées par la COVID-19 sont celles qui sont frappées par l'itinérance. Et ces témoignages sont importants alors que nous essayons de réinstituer le moratoire au sujet des expulsions. Et, et ces paiements, ce gel sur les paiements de loyer est important pour protéger les vulnérables. Aujourd'hui, au jour où on doit porter les t-shirts orange, est-ce que le gouvernement va permettre aux, aux expulsions de continuer ou est-ce qu'il va permettre à ces gens d'avoir un logement Réponse, ministre des Affaires municipales. Je veux rappeler au, à la députée de l'opposition que notre province était la première au Canada à signer un accord de logement, un avant, une prestation de logement Canada-Ontario pour loger nos plus vulnérables. Parce que surtout pendant la pandémie, nous avons besoin d'assurer que nous avons l'argent nécessaire pour travailler de façon collaborative avec les trois palais du gouvernement. Je veux rappeler à tous les députés que nous encourageons tous les fournisseurs de services dans la province de pouvoir stimuler et soutenir les banques de loyer pour assurer que nous avons assez d'argent pour allouer de l'argent de, dans les fonds d'aide de services sociaux, que nous, pouvons, que nous puissions continuer de loger les plus vulnérables et qu'on continue d'aider les gens dans la communauté de, l de Toronto et assurer que l'argent qui est alloué va vers les gens qui en ont besoin. Prochaine question, député de Glengarry, Sunday. Merci. Que Merci. Que uh, ma question que est pour uh, le ministre de l'Éducation. Un problème très alarmant m'a été présenté uh, et qui a été uh, confirmé pour moi, à moi. Selon les directives actuelles du ministre, les unités de santé publique qui, sont, qui, qui, qui peuvent fournir des ordonnances d'isolement ne peuvent pas directement alerter les parents. Et à cause des, du système qui est tout simplement submergé, on ne peut pas rapidement informer les parents. Et pendant ce temps, les enfants retournent dans les classes où il y a des cas confirmés de COVID-19. Est-ce que le ministre est au courant de ce problème désastreux et comment est-ce qu'il peut justifier mettre la vie des élèves et des familles en danger dans, ces, dans, dans ce système qui est tout à fait euh, pauvrement organisé. Réponse. Les, uni, les, les directives de santé publique sont claires. On veut que chaque élève et chaque membre du personnel soit testé avant euh, d'entrer dans les écoles. Nous avons fourni des outils euh, d'auto-évaluation de, de, pour les élèves euh, qui, ont, qui ont été financés par euh, le président du Conseil du Trésor. Nous avons augmenté le nombre d'infirmières de santé publique dans les écoles. Nous avons augmenté le nombre de vaccins contre la grippe. Nous avons obtenu environ 700 000 vaccins, 70 millions de dollars d'investissement pour minimiser les risques. On va continuer d'encourager tout le monde à respecter les mesures de santé publique pour assurer que tout le monde est en bonne santé. Question complémentaire. Sa réponse et ses solutions ne, ne répondent pas aux problèmes. C'est seulement les unités de santé publique qui peuvent fournir l'ordre ou l'ordonnance d'isolement. Alors, clairement, on voit qu'il y a un fossé entre le fait que les enseignants et les élèves retournent en classe pendant plusieurs jours quand ils savent très bien qu'ils ont été exposés. Alors, c'est ça le problème. Qu'est-ce que le ministre va faire au sujet de ces directives? Réponse. On encourage les élèves à s'isoler s'ils ont des symptômes. Les unités de santé publique ont fourni des directives là-dessus. Dans certains cas, on demande à ce que les élèves restent à la maison pour 14 jours pour l'isolement et qu'ils puissent se tourner plutôt vers l'apprentissage en ligne. Il y a plusieurs exemples là-dessus au sujet des éclosions dans les écoles. Et dans le contexte du protocole, Dr. Yafi, Dr. William et tout le... Toute la le groupe de commandement euh, ont été très clair sur le, le protocole. J'ai parlé avec Dr H. et le président de la table de, de, du groupe de commandement. Dans la région d'Ottawa, on a essayé d'assurer qu'on a, on communique les données nécessaires et on va continuer de respecter euh, les recommandations des, euh, des, des experts. Prochaine question. Ma question est pour l'adjoint parlementaire du ministre des Finances. La semaine passée. J'étais fière de rejoindre le ministre des Finances, le député de Willowdale et mes collègues du caucus d'Ottawa dans une consultation, au sujet, une consultation virtuelle au sujet du budget avec les individus de, de la communauté des affaires d'Ottawa. Et c'était très important d'entendre ce qu'ils pensaient pendant ces temps difficiles. Je sais que cette consultation va jouer un rôle important dans l'assurance que les défis auxquels font face les résidents d'Ottawa sont taclés par notre gouvernement alors que nous continuons à répondre à la, aux défis de la COVID-19. Cette consultation a permis, nous a permis de, de, de pouvoir comprendre le rôle important que l'Ontario joue dans l'aide de cette communauté. Est-ce que l'agent parlementaire peut partager avec nous ce que le gouvernement a fait pour appuyer cette communauté pendant la COVID-19 Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je veux remercier le député de l'excellente circonscription d'Ottawa-Ouest qui a été un défenseur excellent pour ses commettants dans cette région. Le député a, a raison entendre les préoccupations directes de, de ces communautés à Ottawa sont cruciales dans notre plan de relance contre la COVID-19 et aller au-delà des chiffres. Notre gouvernement a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des Ontariens pendant cette crise. Il ne s'agit pas seulement des politiques il ne s'agit pas seulement des bonnes politiques publiques, mais il s'agit également des bonnes politiques économiques. En mars, le ministre des Finances a introduit un plan d'action de l'Ontario contre la COVID-19. Et à chaque étape, nous avons investi encore plus pour combattre la COVID-19 et allouer plus d'aide aux gens et aux emplois pour préparer une deuxième vague potentielle. Ces investissements ont atteint environ 30 milliards de dollars comme les 17 milliards de dollars qui ont été annoncés récemment. Question complémentaire. Merci pour cette réponse. C'est touchant de voir que euh, le gouvernement prend très sérieusement la relance économique de l'Ontario. C'est clair pour moi que ce gouvernement est engagé à écouter alors que nous continuons de bâtir notre plan de relance. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui est engagé dans les consultations et dans la collaboration. En tant que vice-président euh, dans le comité permanent des affaires euh, économiques, j'ai vu, j'ai pu voir de première main la, la valeur des consultations robustes et générales dans l'évaluation de l'impact sur la COVID-19 Est-ce que euh, l'agent peut nous en dire plus sur les mesures prises par le gouvernement alors que nous écoutons les préoccupations des ontariens euh, et que nous, nous planifions une, une relance économique Réponse. Le député a tout à fait raison. Le gouvernement comprend la valeur des consultations universelles et d'écouter les préoccupations des personnes qui travaillent en première ligne. C'est pour cela qu'on demande aux Ontariens de nous dire ce qu'ils veulent voir dans le budget d'automne pour l'Ontario. Et c'est pour cela que nous sommes, nous sommes engagés à un niveau inédit dans des consultations avec toutes sortes de personnes. On écoute parce qu'on est là pour écouter. Plutôt cette année, notre gouvernement a établi un, un, cabinet, un comité pour le cabinet de relance et on a impliqué toute personne, tout expert dans la province qui euh on pourrait participer à ce comité. Et moi, j'ai été fier de travailler de façon collaborative avec tous les membres de ce comité, ce comité qui a eu environ 195 heures et nous avons écouté environ 522 pr pr pr présentations. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Argoman Manetoura. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le... La pandémie de la COVID-19 a prouvé que l'Internet et un bon niveau d'Internet est euh, indispensable en ce moment. Un de mes commettants euh, qui vit dans la communauté de Bully River, où euh, l'Internet illimité n'est pas disponible, a laissé sa famille avec très peu d'options euh, au beau milieu de la pandémie. Ils ont été obligés de payer des centaines de dollars de plus pour avoir plus d'Internet ou alors euh, envoyer leurs enfants euh, à l'école pour pouvoir faire leurs devoirs, même si l'école est fermée. Si les écoles doivent fermer encore au beau milieu de l'hiver, est-ce que le premier ministre s'attend à ce que les... Les élèves seront obligés de sortir pour avoir accès euh, au Wi-Fi et il s'attend à ce que les parents aient à payer de leur poche des centaines de dollars pour avoir seulement euh, quelques gigabits de plus d'Internet. Réponse. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour la question. J'ai parlé plusieurs fois des hauts débits et de la nécessité de l'étendre le plus rapidement possible. C'est pour cela que l'année passée, avant la pandémie, le gouvernement a commencé avec un investissement de à 15 millions de dollars, de 315 millions de dollars, pour essayer de de d'égaliser un peu plus le terrain en sujet de de haut débit dans la province de l'Ontario et moi j'ai parlé plusieurs fois j'ai travaillé avec le ministre de l'éducation et avec d'autres ministres également pour essayer d'améliorer les programmes et pour assurer que tout le monde a accès au haut débit. J'en parle tous les jours et j'ai demandé au gouvernement fédéral de se joindre à la table de discussion pour nous aider à étendre euh, de façon plus rapide et à plus de zones de l'Ontario. C'est critique dans ces temps que nous vivons. Et on essaye de travailler le plus rapidement que possible et il y a encore plus à venir. Question complémentaire. Monsieur le Président, au premier ministre, encore une fois, les gens ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas avoir accès à l'Internet parce qu'il n'y a pas d'argent dans ces communautés au sujet de l'Internet. Mes collègues et moi, nous avons parlé plusieurs fois du manque des hauts débit. On a souligné ce problème avant, euh, avant les élections et il n'y a, et, et, et a rien qui a été fait. Et on a parlé du besoin d'avoir des milliards de dollars investis dans l'infrastructure. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'investir là-dessus Le député de euh, a dit a dit la semaine passée qu'il il se retrouvait sans aide et impuissant face à cette histoire. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de fournir l'aide nécessaire Réponse. Le député a raison. Le Premier ministre a dit qu'il n'y a... Il n'y a que, que les, les hauts débits sont euh, la meilleure infrastructure pour aider euh, les gens à s'en sortir dans la province. Et c'est exactement ce qu'on fait. On demande au gouvernement fédéral de se joindre à nous parce que c'est eux qui réglementent les entreprises de télécommunications. Moi, je passe la majeure partie de ma journée à parler à tout le monde. Même les gens comme vous, euh, qui, viennent dans ma circonscription, qui vivent dans ma circonscription, n'arrivent pas à avoir accès à Internet. On travaille avec euh, les différents ministères de l'énergie, du développement du Nord, des affaires autochtones qui ont investi euh, des, dans, dans différents projets dans le Nord de l'Ontario, y compris dans les communautés autochtones. Certains des projets euh, incluent euh, les différents projets pour la région supérieure euh, du Nord-Est, euh, pour euh, le développement d'un réseau euh, de haut débit et pour euh, avoir pour euh, les les communautés autochtones reculées. Prochaine question. député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Transports. La semaine passée, on a entendu des, des cas inquiétants de, de courses de rue. Et j'ai compris qu'il y a eu cinq pénalités qui ont été émises à Hamilton et à Wasaga. Nous savons que la conduite dangereuse est un problème qui souligne des préoccupations et qui met en danger les, les, les chauffeurs sur la route. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur ces pénalités Réponse. Merci. Je remercie la, dé la députée pour cette, sa question. Monsieur le Président, j'ai été très déçu d'entendre ces, ces histoires. Surtout ceux qui ont, collecté, qui, qui ont suscité des foules malgré les interdictions des agents de santé publique. Nous avons euh, certaines des pénalités les plus sévères en Amérique du Nord en ce qui a trait à la euh, conduite accélérée ou à la, à la conduite agressive. Les chauffeurs qui sont euh, pris la main dans le sac seront, pourront recevoir une suspension immédiate de 7 jours et des pénalités à hauteur de 10 000, 10 000 ainsi qu'une suspension, suspension de maximum de 2 ans, ainsi qu'une perte de 6 points sur les mérites. Et, euh, une, un terme de prison d'environ six mois. Ces politiques sont nécessaires et si cela est au besoin, nous allons les appliquer. Question complémentaire. Je suis heureuse d'entendre ces pénalités. Le week-end dernier, nous avons appris à quel point ces cas sont, sont inquiétants. Elles mettent nos communautés en danger, surtout au beau milieu d'une pandémie. Les experts de santé publique ont indiqué que ce type de rassemblement irresponsable présente un danger à la santé publique et augmente les risques de transmission de la COVID-19. C'est pour cela que c'est important que les personnes, les contrevenants, soient tenus responsables. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur les actions et les mesures que notre gouvernement euh, a entreprises pour euh, punir ces personnes irresponsables Réponse. Merci pour cette question. J'aimerais remercier les membres dédiés et dévoués de la police provinciale de l'Ontario qui mettent une qui mettent une fin à ces événements dangereux. J'ai je, je, vu ces personnes travailler avec les, les personnes en première ligne qui essayent d'assurer que les risques augmentés sont de plus en plus réduits. La sécurité et la santé de, des Ontariens est la priorité première de notre gouvernement. C'est pour cela que nous avons pris des mesures décisives en réponse à ces larges rassemblements. Et nous avons établi des limites afin de mettre une fin à la transmission de ce virus dangereux. Nous avons fourni des outils additionnels pour mettre une fin à ces prémices qui, qui abritent ce genre d'événements. Et nous avons établi des pénalités de 10 000 qui sont les plus élevées au Canada pour décourager ces individus. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. L'Ontario est au beau milieu de deux urgences de santé publique. Le nombre de décès dus aux surdoses est de 35 à 40 plus élevé par rapport à, à ceux de la période avant la pandémie, selon, euh, le, euh, selon le médecin légiste en chef. Il y a environ 27 personnes qui ont perdu la vie à cause de ces surdoses. Et ce problème est de plus en plus important. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et ce, euh, ce premier ministre a refusé d'augmenter les ressources pour sauver des vies? Réponse ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée pour sa question. Vous avez raison. Il y a de nombreux euh, Ontariens qui, pendant euh, la pandémie, ont fait face à des défis euh, de santé mentale et de dépendance. Nous avons ouvert euh, notre euh, notre site de services de traitement, il y a quelques années, ils continuent de faire leur travail, mais on reconnaît qu'il y a plus d'aide en termes de santé mentale qui est nécessaire. Il y a un nombre de plus en plus élevé de personnes qui font face à l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes mentaux. C'est pour cela que nous avons fourni environ 27,3 milliards de dollars pour essayer d'augmenter et de renforcer notre système de santé mentale et de dépendance et d'aide virtuelle dans les cas où ils ne sont pas en mesure de voir physiquement leur leur, thérape leur thérapeute. On sait qu'il y a plus à faire et je vais en dire plus dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. On a entendu déjà ces rhétoriques. Ce que le ce que la ministre a, a oublié de mentionner, c'est que le gouvernement a fermé ces sites de prévention de surdose. On a seulement 16 sites supervisés dans toute la province et ils ont abandonné complètement les, le groupe de travail d'urgence provinciale. Le gouvernement fédéral a dû intervenir, mais ce n'est pas assez. Il y a plus de gens qui perdent la vie. Et moi, je, je, je, je m'indigne contre ce genre de, de comportement et, et au nom des personnes qui ont perdu la vie. Elles méritent d'avoir plus d'aide. Ces familles méritent d'avoir plus d'aide. Est-ce que le gouvernement est prêt à admettre que l'inaction du gouvernement coûte plus de vie Réponse. Nous reconnaissons qu'il y a plus à faire. Au sujet des sites de prévention, les municipalités peuvent continuer de faire une demande pour qu'il y ait des sites construits dans leur zone. C'est encore possible et les municipalités peuvent le faire. Et nous sommes prêts à augmenter les, les sites de traitement et de, de consommation, en ce qui a trait à la santé la santé mentale avant. Euh, avant la COVID-19, nous avions déjà euh, communiqué notre plan euh, exhaustif en termes de santé mentale. On continue de le bâtir. Il est pertinent euh, Maintenant, autant que lorsqu'il a été présenté, nous traitons ce problème en ce moment. On sait que les gens ont besoin de cette aide parce qu'avec la crise de la COVID, nous savons qu'il y a également beaucoup plus de besoins en termes de santé mentale et de dépendance. On ne va pas attendre le futur pour le faire. On va traiter ces problèmes maintenant. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Ottawa, Weston Hill. La question est pour le ministre de l'Éducation. Vendredi dernier, nous avons célébré le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Je suis fier de notre gouvernement et de notre soutien pour les francophones en Ontario, y compris celles et ceux qui habitent dans ma circonscription dottawa west et cette semaine, j'étais ravi que notre gouvernement a pris des mesures pour recruter et maintenir en poste un plus grand nombre d'enseignantes et d'enseignants qualifiés pour enseigner en français. Est-ce que le ministre peut décrire ces mesures et comment elles vont améliorer notre système d'éducation? Merci Monsieur le Président et merci au député dottawa West napien pour cette question imp importante et pour son travail fort. Je suis aussi très ravi que notre gouvernement appuie des initiatives pour reprendre à la pénurie d'éducation que subit notre système d'éducation depuis longtemps. Notamment un portail en ligne destiné aux élèves pour promouvoir les études postsecondaires et les expériences pouvant mener à une carrière d'enseignant et d'enseignante de français langue seconde en Ontario. Un nouveau guide à l'intention des conseils scolaires de langue anglaise et une étude d'évaluation de la maîtrise de français qui aidera les écoles publiques à embaucher et à former plus d'enseignants et d'enseignants de français langue seconde. Des modifications possibles au règlement qui permettrait d'engager des enseignants et enseignants qualifiés pour enseigner en français. Nous prenons des mesures pour assurer Response. que les écoles aient accès à davantage d'enseignants et d'enseignants qualifiés. Bon. Merci. Question. merci Monsieur le Président et merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Les étudiants de l'Ontario méritent les ressources nécessaires pour apprendre en français et les enseignants et enseignantes du français langue seconde sont essentiels pour soutenir la culture franco-ontarienne. Je sais que l'adjoint parlementaire et le ministre de l'Éducation ont rencontré beaucoup de partenaires francophones afin de trouver des solutions concernant la pénurie des enseignants de langue française. Est-ce que le ministre peut décrire l'importance de nos partenaires qui ont rendu possible ce plan? Le merci, Monsieur le Président, et merci encore députés Question importante, j'avais le plaisir d'avoir rencontré beaucoup de représentants d'institutions francophones tels que les dirigeants des conseils scolaires, les enseignants, les groupes d'intervenants et d'autres qui travaillent de manière très forte afin d'améliorer le système d'éducation en langue française. Je tiens à les remercier pour leur effort. Nous formons un partenariat avec l'Université Laurentienne afin de créer un nouveau programme hybride de formation initiale en enseignants. Aussi, nous travaillons actuellement avec l'Université York pour élaborer des activités de sensibilisation pour promouvoir auprès des élèves de 12e année de la carrière d'enseignant et d'enseignant de FLS en Ontario. Nous attendons avec plaisir de poursuivre notre collaboration Spons. avec nos estimés groupes d'intervenants pour assurer que tous les élèves de l'Ontario aient accès à une éducation en français de qualité. Merci beaucoup. Next question, the member for Niagara Merci, ma question. Ton premier ministre, Loretta Gibbons, nous a parlé qui vivent dans un, une maison d'aide à la vie. C'est un centre qui est non réglementé, un foyer de groupe qui a des conditions de vie qui sont horribles et ce sont des gens qui sont aux prises avec la démence et qui ont revenu un fixe. Ils m'ont envoyé des photos de conditions délabrées, il y avait des punaises de lit et que les aliments étaient euh, euh, N'était pas à la hauteur, n'étaient pas de bonne qualité lorsqu'ils se sont plaints. Le propriétaire a dit « Sentez-vous libre de déménager? Pourquoi est-ce que le gouvernement permet à ce que Jérôme et Lucie vivent dans des endroits qui sont non réglementés et qui ne sont pas à la hauteur? » Adjoint parlementaire, merci, Monsieur le Président. Merci au député d'en face de sa question. C'est un enjeu. Que, euh, que je crois être très important parce que mon frère vit dans un établissement d'hébergement collectif et nous nous assurons que tous ceux qui vivent dans ces endroits, tous ces résidents, ont tous les, les services qu'ils ont besoin. Nous avons agi immédiatement pour protéger les plus vulnérables et, et les, le personnel de première ligne qui prennent soin d'eux. Avec notre plan d'action pour faire face à la COVID-19, nous avons agi pour arrêter la propagation de la COVID-19 avec le dépistage et l'utilisation des équipements de protection et de gérer les éclosions lorsqu'ils ont lieu, ce qui comprend les dépistages augmentés et la recherche des contacts. Ça continue avec les investissements précédents de 40 millions de dollars pour appuyer des organisations qui offrent des soins résidentiels tels que les. Les agences de soins au retard de aux personnes souffrant de retard de développement complémentaire. Monsieur le Président, le vrai problème est que ces maisons sont non réglementées. J'ai proposé un projet de loi 164 qui protégerait les résidents contre ces conditions. Les députés de, du gouvernement ont déjà appuyé ce projet de loi en 2017, qui, ce qui comprend la solliciteur générale. Ces résidents ont des soins complexes qui prétendent offrir des logements avec des soins de soutien et des services complets. Les propriétaires peuvent profiter des personnes âgées vulnérables qui n'ont aucun autre choix et qui, euh, souvent, n'ont aucune personne pour défendre leurs droits. On a vu des blessures et plusieurs décès à la suite de, du manque de réglementation. Est-ce que le premier ministre va s'engager à réglementer ses foyers de soins et d'adopter le projet de loi 164 pour protéger les personnes vulnérables? Adjoint parlementaire, encore une fois. Merci, M. le Président. Merci de la complémentaire. Et merci aux députés d'en face et de son intérêt dans ce dossier très important. Le fonds de répit pour la COVID-19 couvrait des coûts admissibles tels qu'une dotation additionnelle de personnel et des équipements de protection et des tests de dépistage. Nous avons aussi fait beaucoup d'ordonnances d'urgence pour permettre plus de souplesse pour le personnel et les ressources peuvent être déployées à des tâches essentielles d'exiger que le personnel travaille pour un seul employeur dans le secteur et de limiter les employés de travailler dans un seul endroit lorsqu'il y a une éclosion pour éviter la propagation de la COVID-19. Nous demeurons engagés à protéger les plus vulnérables et je remercie le député d'en face de sa question. Merci. Merci. Cela conclut la période de questions orales.